Bonjour, je suis Florent Cabric et je vais vous parler de ma thèse « Conception de techniques d'interaction pour la visualisation de données situées sur une maquette physique ». Donc Je suis actuellement en deuxième année de thèse, en fin de deuxième année, et cette thèse est encadrée par Emmanuel Dubois et Marco Serrano, chercheurs dans l'équipe Elite de Lirit, et Christophe Hörter, chercheur à l'ENAC. Donc Ma thèse se déroule dans le domaine de l'interaction homme-machine, et le rapport entre interaction machine et le Smart Campus va se trouver au niveau des utilisateurs. Donc vous avez vu, vous allez voir durant cette journée, comment collecter, comment stocker des données, comment les faire interroger entre elles par des services automatiques. Nous, on va se trouver au niveau des utilisateurs et on va essayer, par une approche innovante, de leur permettre de mieux comprendre et de mieux manipuler ces données. Notre approche, c'est de combiner une maquette physique et une maquette numérique. La maquette physique, comme vous voyez sur la première photo, a plusieurs avantages. Elle permet d'avoir une meilleure représentation 3D du bâtiment, euh, elle permet d'avoir une meilleure mise à l'échelle et une meilleure compréhension aussi de son environnement, donc de ce qui, de ce qui, euh, de ce qui la compose. La maquette numérique, elle, a aussi d'autres avantages. Elle, est, elle permet d'être directement connectée aux données du cloud, donc dire que cet endroit, cette maquette numérique, correspond à ce type de données. Et donc la combinaison des deux, on appelle ça la maquette digitale, et c'est ce que vous voyez sur la troisième photo. F sur la troisième photo, on vient sélectionner sur la maquette physique une partie d'un bâtiment, celle-ci est connectée à la maquette numérique qui, elle, est connectée aux données. Donc on voit qu'en sélectionnant sur la maquette physique, on arrive directement à accéder aux données. Durant cette thèse, euh, plusieurs verrous se posent à nous. Donc on, ils sont au nombre de trois. Le premier, ce qui est représenté par la flèche en rouge, ça va être d'interagir directement avec la maquette physique pour afficher des données. Donc par exemple, c'est ce que vous avez vu avant, comment sélectionner un bâtiment ou une partie d'un bâtiment pour afficher directement les données. Donc, c'est ce que vous voyez par la flèche rouge, l'utilisateur, l'interaction directe avec la maquette physique. Donc ça, ça a été fait l'an dernier, et ça a été publié dans une conférence qui s'appelle Interact. La deuxième flèche, du coup, euh, en vert, le deuxième verrou, ça va être la navigation et l'interaction avec le modèle numérique. En effet, la maquette physique a, par contre, certaines limites, c'est qu'on ne peut pas aller en profondeur dans un bâtiment, voir ses étages, voir ses salles, voir directement ses capteurs. Et donc, le passage par une maquette numérique pour lier, pour lier ces différentes granularités peut être intéressant. Et donc, comment interagir avec ce modèle numérique euh, que vous avez en bleu Et enfin, le dernier lien qui se fera du coup la dernière année, c'est l'étude du lien, finalement, et la, de l'impact que, que peut avoir ce lien entre les données numériques et le monde physique. Donc, comment lier les deux Quelle représentation permet de lier les deux donc si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre.